Et une nouvelle fois, il est temps de commencer parce que l'année 2022 m'a offert de meilleurs en termes de cinéma. Et franchement, cette année, ce fut un bonheur dans le sens où j'ai eu la sensation d'avoir non seulement vu un paquet de films, mais surtout, j'ai la sensation cette année que je n'ai pas tant que cela vu de mauvais films, ou en tout cas de purges abyssales et que du coup, j'ai vu énormément de bons moments de cinéma, des moments qui m'ont transporté et qui m'ont totalement embarqué dans une ambiance assez folle et fascinante. Comme chaque année, je sais que je me répète, mais je préfère le dire avant de me lancer dans quoi que ce soit. C'est bien évidemment un classement purement et simplement subjectif. Donc à aucun moment, il n'est supposé contenter tout le monde. Donc ayez bien cela en tête au moment de m'attaquer parce que vous n'avez pas vu tel film ou parce que selon vous, tel long-métrage ne mérite pas d'être aussi bien placé dans mon classement. Vous êtes prêts Alors allons-y. Voici mon top des films de 2022. A commencer bien évidemment comme toujours par le numéro 10. Oui, il y en a qu'un cette année. parce que Paul Thomas Anderson, et que je ne pouvais pas ne pas le mettre quelque part ici. Je reconnais sans la moindre demi-mesure que ce long-métrage n'est pas le meilleur du cinéaste américain, mais une nouvelle fois, l'auteur fait preuve d'une maîtrise rare, nous offre un moment de cinéma renversant, émouvant, attachant, d'une efficacité et d'une radicalité dans son récit tout simplement à toute épreuve, c'est une magnifique et magique épopée romantique qui fait un bien fou au spectateur. La mise en scène il y est une nouvelle fois d'une envergure dramatique et comique rare, ajoutons à cela la sensation magique de replonger dans cette époque, sans à aucun moment avoir la sensation que le cinéaste ne parte en roue libre, et c'est dans ce genre de détails semblant simple que je me dis que la réinvention est quelque chose de fou, et qu'ici, bien plus encore que de simplement se réinventer, Anderson cherche à retrouver une seconde jeunesse, pour nous offrir un moment de cinéma qui nous emporte avec lui, avec Fougue et Maestria, pour une œuvre qui démontre encore une fois sa toute puissance sur le 7ème art américain. C'était magnifique de commencer cette année cinématographique 2022 par ce grand moment de cinéma. Passons maintenant au numéro 9. Parce que le cinéma de genre américain grand public a son nouveau grand maître et qu'il continue de le démontrer. Jordan Peele a offert ici son film le plus grand public, en cherchant tout aussi bien à convoquer ce qu'il aime dans le cinéma de genre, soit cette idée de surprise et d'incompréhension, mêlée au sein d'une œuvre attrayante et entraînante, couplée à son humour toujours aussi décalé mais cohérent avec son sujet, et son envie de nous plonger ici dans un divertissement ludique et endiablé qui ne retombe jamais. Bien plus encore que de sonner comme d'une maîtrise folle ou d'une justesse dramatique rare, on sent également que le metteur en scène américain a atteint certainement une forme d'apogée avec ce récit fleuve sur la traque d'un ovni pour un moment de cinéma ne se contentant jamais simplement de porter son sujet mais lui donnant également par là même une forme et une intensité cinématographique qui fascinent et qui continue de façonner la légende d'un auteur de cinéma alignant les bonnes idées ne semblant pas prêt de faire de faux pas et cherchant toujours à nous embarquer avec lui dans des récits surprenants, forts, angoissants mais aussi drôle. Brio d'un cinéaste de génie qui ne fait que commencer mine de rien. Passons au numéro 8. Parce qu'encore une fois, le cinéma de genre est un puits sans fond duquel on ressort souvent de très jolies perles. Et celle-là fut clairement une claque. Le cinéaste Rob Jabez n'ayant pas simplement cherché à nous offrir un film d'infecté comme les autres, mais ayant surtout donné lieu à une œuvre radicale dans sa composition et sa peinture d'une violence qui ne semble plus avoir forcément la place attendue au sein de notre exploitation occidentale, mais qui heureusement a su trouver son chemin, et un peu de public aussi. Alignant les scènes chocs, les instants d'angoisse constants, une puissance dramatique aussi simple qu'intense, le cinéaste canadien a su donner lieu à une œuvre qui ne sonne jamais comme un simple film d'horreur et d'infection mais comme un vrai manège glauque et puissant. Une peinture moderne de l'épidémie comme le cinéma devrait en voir plus, portée par une mise en scène ne cherchant jamais simplement à se complaire dans le gore, mais cherchant également à lui donner un relief palpable, crédible, vulgaire aussi, mais plaisant en cela, donnant lieu à un tout fulgurant de maîtrise et également à un début de carrière qui, je l'espère, ira très loin pour le réalisateur. Une pépite de genre et une perle de gore. Passons au numéro 7. Parce que l'humour est bon, mais l'humour noir est terriblement jouissif. Martin McDonough est un cinéaste qui plaît en cela, car sa peinture de la société est souvent décalée, et son humour, particulièrement crédible dans les situations qu'il met en forme, est indéniablement. Son dernier long métrage, qui vient tout juste de sortir en salle, est la parfaite démonstration de ce qu'il sait faire de mieux, notamment en retrouvant son duo d'acteur qui avait porté ses premiers pas au sein du 7 art. De cette confrontation comique et dramatique, le cinéaste tire un scénario d'une grande clairvoyance quant à son sujet, d'une intime justesse dans sa peinture d'un ensemble de personnages aussi attachants que détestables, dans sa finesse de composition d'une mise en scène jouant énormément avec son décor, pour un tout sonnant comme d'une immense justesse par rapport à ce qui aurait pu être une fausse bonne idée, mais qui à aucun moment ne se limite simplement à deux hommes qui ne veulent plus être amis, mais à deux personnages devenant le théâtre central d'une petite île qui va évoluer avec leurs relations et d'un conflit grandissant prenant place en face d'eux. C'est brillant, drôle, fascinant et très émouvant. Passons au numéro 6. Parce que la mise en scène est essentielle pour donner lieu à un grand film. Et s'il y a bien un cinéaste aujourd'hui qui comprend totalement l'impact de celle-ci, c'est bien celui qui est reparti avec le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, un génie sud-coréen qui n'avait plus rien à prouver à personne, mais qui l'a quand même fait, au travers d'un polar renversant de maîtrise et de beauté, où il a su sublimer la rencontre entre deux êtres que tout oppose, mais qu'il laisse se rejoindre. Park Chan-wook a encore une fois frappé fort avec son nouveau long métrage, après tout de même 6 ans d'absence, mais au bout du compte, cette attente valait clairement le coup lorsque l'on voit ce que le cinéaste nous offre ici. Une perle de cinéma dramatique et tendue comme c'est pas permis, pour un moment de cinéma aussi radical que simplement efficace, une œuvre entraînante et passionnante de tout son long portée par des acteurs qui donnent absolument tout pour leur personnage, c'est un exercice totalement maîtrisé par l'auteur qui revient ainsi brillamment sur le devant de la scène, avec une œuvre folle et ambitieuse, comme c'est pas possible. C'est fantastique, tragique, mais surtout c'est indispensable à cette année cinématographique 2022. Et maintenant il est grand temps de passer aux films les plus importants selon moi cette année. Les cinq films qui m'ont le plus marqué, à commencer donc par le numéro 5. Parce que les espagnols sont géniaux, et que celui-ci... Je l'aime énormément. Rodrigo Sorogoyen est un cinéaste de génie, un auteur qui ne cesse de me rappeler à quel point, comme Park Chan-wook, la mise en scène est un élément central dans la bonne mise en perspective d'un récit, et clairement ici, c'est cela qui ressort d'une œuvre que le metteur en scène transcende de bout en bout, pour en faire un moment de cinéma beaucoup plus posé qu'à son habitude, mais qui regorge tout de même encore une fois de cette énergie qui le caractérise. Denis Ménochet et Marina Foyce forment un duo de tête accompagnant totalement le cinéaste, ne pouvant être pleinement détachés de cette minutie et de la justesse avec laquelle l'auteur choisit de concevoir sa mise en scène et de jouer avec ce décor et ce cadre, passant littéralement son temps à mettre en perspective ses personnages au sein de cette vallée, pour jouer à fond la carte de la perdition culturelle et de la sensation d'appropriation territoriale, donnant lieu à une œuvre profonde, intense, d'une justesse magnifique et d'une beauté fulgurante. Cet époustouflant de maîtrise, et d'une telle intensité que l'on est accroché à son fauteuil du début à la fin. Passons au numéro 4. Parce que c'est un compositeur de légende, mise en scène qui plus est, par un ami de longue date. Giuseppe Tornatore nous emporte dans un film fleuve aussi beau que terriblement émouvant. Mais surtout, il nous emporte dans une œuvre cherchant à parler d'un compositeur unique qui l'a profondément marqué, forcément, mais surtout qui a marqué de manière générale et totale le 7 art comme aucun autre, se posant parmi les plus grands, réinventant des genres entiers par le biais de ses compositions et de son style unique. Ennio Morricone était un grand homme et clairement ce magnifique et intense documentaire de près de 3 heures autour du compositeur, de sa vie et de son influence culturelle nous fait voyager totalement dans son univers pour un moment de cinéma purement et simplement rare, une œuvre endiablée et totale qui nous passionne par son geste forcément émouvant et qui personnellement m'a souvent mis les larmes aux yeux mais qui surtout parvient à parler avec brio d'un compositeur de génie qui continue de manquer terriblement au septième art qu'il a tant aimé et que celui-ci a rendu cet amour au centuple. C'était un fantastique voyage qui m'a totalement transporté. Passons au numéro 3. Parce que non seulement c'est un grand film, mais en plus, c'est politique à en crever. Tarek Saleh est un grand cinéaste. Cela, il l'avait déjà démontré avec son précédent métrage, tout simplement renversant de justesse et d'intensité. Mais ici, une nouvelle fois, il le démontre en nous emportant dans le récit attachant et poignant d'un jeune homme qui va se retrouver propulsé au sein d'une machination politique et religieuse malgré lui, donnant lieu à un parcours intense, fulgurant et puissant. Bien plus encore que de réussir à livrer une œuvre complète, et juste dans sa peinture de l'Égypte actuelle et de la religion, le metteur en scène réussit surtout à parfaitement construire son récit, nous attachant de manière profonde et durable à ce jeune homme, et donnant lieu à une œuvre qui ne se repose jamais simplement sur sa trame, mais cherche également à nous emporter et nous toucher avec ce récit plus que juste, cette forme plus qu'intense, cette démesure radicale et folle dans l'usage notamment des décors et de certains plans sonnant comme iconique, pour un tout ne sonnant pas simplement comme un grand film, mais comme une œuvre démentielle et totalement maîtrisée par son auteur. Une de mes plus grosses claques de l'année, sans le moindre doute. Passons au numéro 2. Parce que oui, il méritait très largement d'avoir sa place ici. Oui, Avatar, la voix de l'eau est bien le film que l'on attendait depuis maintenant 13 ans. Un monument absolument fou et magique, offert par un auteur qui savait pertinemment dans quelle direction il voulait nous embarquer, mais qui savait surtout que même si la patience n'est pas toujours une vertu détenue par tous, elle peut trouver son chemin à qui semble vouloir espérer quelque chose de grand. James Cameron est un grand. Un grand auteur, un grand concepteur, un grand metteur en scène, comprenant ce qu'il veut nous offrir, cherchant constamment à innover et repousser les limites de son cinéma, pour ne pas simplement construire une œuvre belle, transcendante, attachante, émouvante et fulgurante, mais bien un objet de cinéma marquant les esprits, sonnant comme moderne, mais également universel, et c'est en cela que ce chef dœuvre radical et incontestable est un grand moment de cinéma de cette année. Et heureusement, au vu des chiffres, ce n'est que le début d'une grande aventure qui va encore nous suivre pendant dix bonnes années, espérons-le. « Magique » est un mot très faible pour définir la puissance de l'aventure que j'ai vécue lorsque j'ai vu « Avatar la Voix de l'eau ». Mais il y a un film qui m'a encore plus marqué. Un film qui n'a pas seulement convoqué une certaine forme de magie. Un film qui a convoqué tout un package d'émotions et qui m'a fait ressentir énormément de choses durant sa séance. Voici donc mon film numéro 1. Parce que Fabrice Duwells a encore une fois frappé très fort, mais ici, c'était extraordinaire. Vous me connaissez et vous savez mon amour profond pour le cinéma de genre. Et franchement, même si je cherche parfois à le défendre, certains films ne sonnent pas toujours comme évidents à comprendre et accepter. C'est en cela que j'ai compris que certains avaient trouvé ce long métrage tout juste bon. Mais je ne saurais expliquer pourquoi, mais dès le premier visionnage, j'ai été totalement captivé par la maîtrise graphique et dramatique de Duwells, qui ne livre pas simplement un bon film, mais bien un film radical, sensoriel, noir, intense, violent, pervers et d'une telle justesse que je ne peux que saluer le brio du geste qui en découle et qui m'a fasciné. L'auteur est à son maximum et il nous le fait ressentir à chaque seconde. Bien plus encore que de simplement réussir à s'emparer de son sujet, de son décor, de son ambiance et de ses performances d'acteurs rares, Boulevard est absolument fou du début à la fin, le cinéaste délivre un film magique, qui donne des frissons, qui procure de la gêne, de l'angoisse, qui joue avec les sentiments humains. Les sentiments universels et profondément ancrés en chacun de nous et c'est en cela que le film m'a profondément marqué. C'est aussi pour cette raison qu'il est mon film préféré de 2022. Je sais que cela va diviser, mais clairement pour moi, c'est le meilleur film de cette année 2022. Et il n'y a pas d'autre question, il s'est imposé lui-même. Et voilà, c'était mon top des films de 2022. Encore une fois, j'espère qu'il vous convient, parce que je ne peux pas vous demander s'il vous a plu ou non Vu que ça divise la plupart du temps, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Comme chaque année, je vais regarder et je vais me délecter de vos choix. Et on se retrouve demain pour continuer cette semaine de top et de flop.